Bonjour, euh, donc aujourd'hui je vais vous présenter le livre Apaiser ses émotions avec le magnétisme, colère, stress, anxiété Un guérisseur vous aide à libérer vos émotions Je vous montre la couverture, donc voilà C'est un petit livre, il n'est pas si énorme que ça, il y a 300 pages Il est facile à lire Euh il est facile à lire et il donne quand même... Enfin, je l'ai lu en une semaine et euh, il ne donne pas que des solutions en magnétisme. Euh, il donne toutes les solutions possibles et inimaginables euh, qu'on peut avoir dans les soins naturels, comme la, la, la, la lithothérapie, les fleurs de bac euh, et bien d'autres. Euh, je vais reprendre un peu les solutions qu'il utilise. Euh, il, y a aussi, il, il explique aussi qu'il y a des postures Qui aident aussi euh, à la gestion des émotions euh, Il donne une notion sur les chakras aussi euh, Des plantes, des pierres Et alors quatre habitudes à adopter Pour le bien-être émotionnel euh, Vous voyez ici Moi j'ai sélectionné pas mal de pages qui peuvent m'aider à me référencer. Euh, je suis quelqu'un qui gère très difficilement ses émotions et surtout au niveau de la colère, du stress et de l'anxiété. Maintenant, je n'ai pas encore appliqué ces méthodes. Euh, Peut-être euh, les fleurs de bac. Euh, les fleurs de bac, c'est très très très utile. Euh, c'est simplement un, c est, c est, c est des flacons à base de l'énergie de la plante. Euh, qui, qui est fait par un alambic si je me souviens bien euh, et donc euh, ces fleurs là permettent justement à euh, plusieurs symptômes donc euh, l'impatience par exemple, euh, la tristesse, euh, l'anxiété, enfin euh, tout un panel d'émotions et de symptômes qui, qui sont reliés à certaines fleurs. Et, euh, et avec lesquels on peut soigner ces, ces mots là j'ai beaucoup aimé lire ce livre il est très facile à lire euh, maintenant il y a un truc que je regrette quand même c'est que ça annonce le magnétisme dès le départ donc moi je pensais qu'il allait passer en revue toutes les possibilités en magnétisme or ça n'est pas le cas euh, bien que j'ai déjà quand même pas mal de solutions en magnétisme pour gérer tout ça mais alors, ce qui est bien aussi dans ce livre, euh, c'est qu'il est illustré par diverses euh, divers postures qu'on peut adopter. Euh, des tableaux aussi, il propose des méditations. Euh, il, propose, il, prof, il propose des postures de yoga aussi, qui aident justement à la gestion des émotions. Euh, et aussi des tableaux, des, des, des tableaux euh, récap, récap, ré, récapitulatifs comme par exemple les fleurs de Bac, ben il les a vraiment euh, énumérées, il ne les, les a pas tous énumérées parce qu'il y en a une cinquantaine, mais il les a quand même énumérées et euh, à chaque fois il met une petite note pour à quoi c'est lié, etc. Donc c'est vraiment un, un livre intéressant. Moi ici je vais vous lire la, la, la, la face arrière. Donc, on a pas mal au dos, ce qui fait mal c'est le poids du passé et du présent. On n'a pas mal au foie, ce qui fait mal, c'est la colère et la haine. Depuis toujours, nous savons que de nombreux maux ont pris leur origine dans nos émotions. Elles agissent sur notre corps, mais aussi sur notre mental et notre énergie, et peuvent être à l'origine de nos tensions, de nos douleurs, de nos addictions ou encore de nos maladies. Parce qu'il permet de, de travailler sur l'ensemble de, de ces dimensions, le magnétisme est un puissant outil pour aider à gérer et libérer les émotions. Enrichi de nombreux exercices à pratiquer soi-même, cet ouvrage permet de traiter à la source les émotions qui nous font souffrir, à la fois avec des techniques de guérisseur, mais également à l'aide des méthodes de soins alternatives, donc comme les fleurs de Bac, l'homéopathie, la fétothérapie, l'hypnose, etc. Et des rituels adaptés comme la méditation, l'art-thérapie ou le yoga. Donc, il est vraiment complet. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, il l'est. Euh, maintenant, les techniques sont vraiment à tester, quoi. Euh, moi, je fais du yoga presque tous les matins. Euh, et ça, ça m'aide déjà dans la gestion des émotions. Maintenant, je connais les postures qu'il m'a données. Et il y a toujours moyen de les faire, quoi. Je vais peut-être essayer de retrouver la page des exemples de yoga. Si j'y arrive, non. Bref. Il explique aussi, en début de chapitre, il explique aussi euh, qu'il euh, il, il détaille chaque émotion en fait. On est tous dotés de, des émo, des, de cinq émotions de base, donc la peur, la tristesse, la joie, le dégoût et, la, et, et, et une cinquième, mais je ne me souviens plus, enfin bref, euh, et la colère. Et donc en fait, il énumère... Il, il, il détaille vraiment au, au, au début du livre l'émotion par rapport, par, par rapport à la chimie, par rapport à la biologie, ce que ça crée dans le corps, et tout etc. C'est lié aux hormones, que, que, que, que chaque, chaque émotion fluctue selon, selon une pensée, etc. Euh, et donc c'est quand même très intéressant à lire. Maintenant, c'est ça le point négatif que je voulais dire, c'est qu'au au début, les émotions sont développées petit à petit, mais je trouve qu'elles n'ont pas été assez développées et ça à mon avis c'est uniquement parce que la recherche au niveau des émotions n'est pas, euh, pas assez loin dans ces recherches et donc on a quand même toute une partie euh, biologie, chimie, physiologie euh, et, et, et tout ça par rapport aux émotions. Euh, maintenant ils disent quand même dans le livre que les recherches avancent petit à petit, donc il y a de quoi espérer. Euh, et alors, comme je l'ai dit, ben, toutes les techniques possibles et inimaginables euh, qui peuvent nous aider justement à, à retrouver une stabilité dans les émotions. Voilà, donc ça a été écrit par Christophe Limerac et anne guering <rire> Voilà, je prononce mal, je suis désolée, mais c'est vraiment un livre à acheter. C'est vraiment un livre à lire, il est super chouette, super bien organisé. C'est aux éditions Larousse. Euh, donc voilà. Je vous le conseille vivement si vous avez du mal à gérer vos émotions. Il y a plein de trucs et astuces que vous pouvez tester. Et ça c'est propre à chacun. Donc à mon avis c'est pour ça que ce livre a été rempli de tas de choses et d'autres. Pour qu'on pour qu puisse s'adapter à ce qui nous convienne le mieux. Euh, et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Une excellente soirée si vous regardez la vidéo le soir. Et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt